Et salut tout le monde, c'est Chirelle. on se retrouve donc comme promis pour la vidéo partie 2 du live que j'avais fait sur Medieval Dynasty, vous étiez très nombreux d'ailleurs sur Twitch à m'avoir rejoint, merci beaucoup à vous donc on va, on va commencer à cette deuxième partie à un changement de saison, c'est-à-dire on passe à l'hiver avec un super pop-up, vous allez voir, qui va m'apparaître à l'écran, et évidemment qui n'est pas bon, hein, vous savez, la chance, hein, pas trop. Donc euh, on va voir exactement ben, euh, ce qu'on a fait, les astuces qui ont été données dans le chat, etc., pour gagner de l'argent, euh, c'est pour ça que Twitch est assez sympa de ce côté-là. Ça permet, de, euh, comme je vous l'ai déjà dit, de discuter directement avec les personnes, que les gens dans le chat puissent donner leurs astuces, poser leurs questions, etc. Mais on va faire cette partie 2. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, c'est parti pour les, la suite des aventures de Rassimir dans Medieval Dynasty. Ok. Une tempête... Oh, une tempête dangereuse. Une tempête soudaine et très forte a traversé votre village pendant la nuit et a endommagé certains de vos bâtiments. Heureusement, personne n'a été blessé. Voilà, Alors, quand on répare, on n'a pas le choix. La grange a été endommagée, forge, atelier et petite maison ordinaire. Ok. Hop. Eh bien, on va réparer. On va d'abord par... Voilà, on a échoué la quête mais on s'en fout. Avez-vous une minute... Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute... Une minute, comment allez-vous Une minute, elle veut pas. Ah, on peut, on peut lancer le bébé. Euh, Pouvez-vous m'aider mon amour Je pense que nous sommes prêts pour un enfant. C'est ce que je ressens aussi. Ben voilà. Écoutez, on verra un hein, petit bébé euh, ce qu'il fait. Alors. Qu'est-ce que j'ai sur moi J'ai les champignons arrangés là-bas, mais pas n'importe quoi. Euh... Alors. Ici, champignons bol mer, peut provoquer un empoisonnement, donc on va pas le faire. Les 15 champignons, là, on a 117 de pourriture, nickel, au niveau de la viande. Là, ici, les mourilles, elles vont pourrir aussi. Euh, ok, 117 de pourriture, donc on va aller... Ben, il faut qu'on répare. Il faut qu'on répare, il faut qu'on répare. Euh, ils nous ont vraiment la tempête a vraiment tout endommagé j'ai la, la paille il me faut il me faut euh, des rondins je suppose paille rondins et planche Uh -huh. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit bébé en euh... On va voir ça de plus près? Il me semble que là-dedans il y a un petit bébé. Mais oui, nous avons un bébé. Alors qui c'est qui ne travaille pas en fait Qui. Oh là, pas très contente, ça monte, mais doucement. Bah oui, il est tout seul alors. Euh, je pense qu'elle a à bois. Avoir... Lutubor. Pourtant, c'est un homme. Hein. Donc vous savez qu'on a personne. C'est Ingarda et Odo qui ont fait un petit Olaf. Ah mais Olaf, c'est le bébé. D'accord. Ingarda. Donc Ingarda, je ne sais plus où on l'avait mis. Pavillon de chasse 1 sur 2. Artisanat. Pas de travailleur à la taverne, euh... Lingarda, elle était où euh, Médrica. taverne, non c'était pas... on l'avait pas mise à la taverne, mais bah, Écoutez, je ne sais plus où elle était, peut-être qu'elle était euh, à la chasse, ouais, sûrement. On va voir ça tout de suite, Ingarda, Artisanat ou, ou Extraction, je sais plus où je l'avais mis, mais enfin bon, ça nous gêne point. Alors ici on a fini de réparer tout, oui, on va aller ranger tout ça. Alors on va ranger euh, les planches. Les bâtons on va faire des euh, des, des couteaux avec. Alors ça faut qu'on le vende. Hop. La gourde, je la garde. Le maillet, je le laisse. Euh, tac tac toc le plantain, les bâtons on va faire. Qu'est-ce qu'on aurait à vendre Le maillet. On a les deux seaux à vendre le chapeau ah oui il faut que je ramène le, le, le fer et les paniers nosiers ils pas en tout cas pour les pagnes et la pourriture on va prendre son nom on va la faire tout de suite hop ah oui le fer j'ai dit je suis pas trop lourde non on va leur mettre du fer tout de suite calcaire non c'est du calcaire le fer je peux prendre... Euh... C'est un peu lourd, mais bon. Ça devrait le faire. Allez. On va aller vendre tout ça. On va faire prendre des cailloux. Salut, Steph. Ben ça va, merci toi Alors, c'était quoi ta fameuse question hier euh, sur... Euh... Sur médiéval? Alors, euh, le fer, on leur met. Voilà. Euh, et on va euh, hop, faire la pourriture tout de suite. Bon, elle, elle est payée à rien faire. Je mets sûrement la pourriture. R-E-F. Ben, je voulais pas spoiler pour les autres euh, non non vas-y qu'est ce que c'était quoi ta question hier quand t'es passé tu m'as dit que tu avais une question à me poser par rapport à medieval on va lui mettre sa pourriture son engrais je veux dire f, -E -F et on va hop, remettre la pourriture là dedans on va faire des couteaux un max de couteaux qu'on va aller revendre. Après Unigost, il se passe quoi ben, De toute façon, c'est ton euh, Unigos. déjà, tu vas pas pouvoir le, le, le virer comme ça. Euh, D'autant plus, avec tous les ajouts qu'ils ont mis, avant, c'était un petit peu plus simple. Et encore... Mais euh, après, c'est ton fils qui prend la relève. Donc, euh, le but, en fait, c'est que ce soit toi qui deviennes le, le, le, le unighost, en fait. S'il n'est plus dans ton village, hein. euh, bah rien. Rien. T'en as plein qui ont fait... Euh, ben, bah t'as Halloween qui quitte le village aussi, sans, sans spoiler. T'as Halloween qui quitte le village. Tu as... Euh, Unigost qui va quitter son village, tu non il oui. y C'est accusé de la mort de mon oncle. Oui, alors ça c'est un truc que moi je n'ai pas encore vu parce que ça, ça a été mis avec les mises à jour et moi je les ai pas, euh, je l'avais pas vu dans ma partie. je l'avais pas vu dans ma partie ça. J'en ai entendu parler, oui que des rumeurs euh, comme quoi Unigost va avouer euh, en fait le meurtre de ton oncle. Ben rien, ta partie, elle est pas, elle est pas HS. Hein. Elle est pas HS du tout, ta partie de toute façon. Puisque, en fait, tu vas, tu vas repartir sur une nouvelle. Après, c'est ton fils qui prend la relève. Hein. C'est ton fils qui prend la relève. Et euh, quand tu seras plus en âge. Par contre, euh, faut être sûr que faire attention aussi aux enfants que tu as dans ton village. Hein, que les parents euh, soient pas trop vieux, sinon tu vas les tu vas perdre les, les gamins ce serait dommage tu tournes en rond comment tu arrives à tourner en rond avec tout ce qu'il y a à faire t'en es à, à dans ton village t'as quoi en fait Et tu m'avais pas dit que t as, t as, tu repartais de zéro d'une partie semblait Où j'ai rêvé ou c'est pas toi tu devais pas repartir d'une partie toute neuve euh... moi j'ai 30 ans une population de 43 habitants et mon village à 13 ans le problème étant Stéphane avec Steph, Stéphane je suppose que ça doit être ça euh, le problème étant ce qu'avec les mages qui a eu ce qui était valable dans ta partie je crois que je te l'ai dit d'ailleurs ce qui était valable dans ta partie le problème c'est que tu tout ce qui a été inclus et euh, c'est pour ça que l'autre jour, quand tu m'as je crois que c'est toi qui m'as posé la question. Euh, tout ce qui a été inclus dans les mages, le problème c'est que toi tu l'as pas dans ta partie. comment moi je l'ai pas dans ma partie où j'ai mes chevaux et tout. Et que je, que, que je te disais la à la fois, ouais, j'ai des interactions, des quêtes ou des choses qui changent l'histoire complètement. C'est pour ça que je te disais l'autre jour de faire euh, une nouvelle euh, partie, façon de parler, de, de, de, tu gardes ta save. Parce que tu as plusieurs emplacements. Hein, donc, euh, tu peux les renommer, tes sauvegardes. Et de repartir à zéro. Parce qu'en fait, avec les difficultés, tu les as pas eu toi, dans le premier. Voilà. T'as as recommencé de, une partie de zéro. Et euh, tu, tu as vu les différences, quand même. Au niveau des dialogues. Tu t'es pas dit, mais ça, je l'ai pas eu dans le premier. Euh... Je remets ça en même temps. Voilà, le problème étant que les parties avancées euh, qu'on qu a tous, qu'on avait tous, hein, puisque pour ceux qui jouent depuis le départ à, à médiéval, euh, le problème cas qu c'est que euh, voilà, tous ceux qui avaient des parties avancées, ouais, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais euh, ça m'embête de recommencer une partie de zéro, pas blablabla, bon, après, il ne faut pas se plaindre, c'est pas un jeu où tu perds, euh, comme dans des RPG, ou quand tu fais des donjons, ou des choses comme ça, où tu perds des, des, des choses super importantes, quoi, tu repars de zéro, et le truc, c'est que tu vas avoir une autre histoire, tu vas voir euh, le, le jeu sous, sous un nouvel oeil. et tu vas avoir d'autant plus de mal que bah, il va falloir le monter ton perso maintenant, ton village. C'est pas aussi simple qu'avant, vu que euh, au niveau argent, euh, ils ont corsé l'affaire. Euh, c'est plus aussi simple de monter. Tu vas plus aussi vite qu'avant les, les, les quatre matchs qu'il y a eu en mars. Et là, maintenant, une autre histoire, une autre gameplay, c'est sûr. Et en plus, tu vas même pas, ça te va te permettre de ne pas refaire euh, les, mêmes, les mêmes bêtises que tu as fait dans ta première partie. Peut-être ne pas te mettre au même emplacement, te mettre à un autre emplacement, euh, placer ton village différemment. Voilà, on gagne beaucoup moins. Tu ne peux plus te TP maintenant. Euh, donc, il euh, faut faire les allers-retours. Tu ne peux plus te téléporter. Euh, depuis euh, le... le... La dernière mage, là, je suis pas revenu dessus. Je ne l'ai pas relevé. Tu peux plus te téléporter maintenant. Donc tu es obligé de faire toute ta pâte en attendant d'avoir les chevaux. Donc euh, voilà quoi. Donc tout ça, ça change tout ton gameplay. Ça va changer toute ta vision du jeu. Tu vas peut-être pas mettre ton village au même endroit. Tu vas peut-être préférer être près des autres villes que euh, ici. Ou plus près d'ici maintenant. Là, c'est toi qui vois. Mais je pense que recommencer une nouvelle partie, c'est le meilleur moyen. Surtout avec toutes les mages. Surtout que là, la bêta euh, va se terminer. Il va passer un accès anticipé. Euh, donc euh, oui, moi je dis oui. C'est vaut mieux. Ta partie, tu la gardes. Moi, je l'ai gardée. Hein, celle où j'ai les chevaux. Le problème, c'est que j'étais comme toi. Je tournais, euh, je tournais en rond. Je tournais en rond parce que je n'avais pas euh, toutes ces quêtes qui ont été implantées. J'étais passé dessus, quoi. En fait, je les avais pas. Alors, avez-vous entendu des ragots Pas vraiment. Plus zéro. Avez-vous une minute. Je reviens de mon travail dans les champs. Je sens mauvais, monteuse. Montrez-moi vos marchandises. Alors. Hop. Tiens, couteau de pierre. Couteau de pierre. Hop. Je te vends le maillet. Je te vends les deux sacs. Le sceau, je peux pas te le vendre. C'est ici que je te l'ai volé. F et les 10 paniers en osier donc c'est assez rentable quand même les paniers en osier plus euh, les euh, les couteaux sont rentables alors je vais attendre qu'ils le finissent et après je reprendrai du début car ils vont sûrement nous changer encore des trucs je sais je pense pas euh, ce qui va être là euh, au niveau euh, il me faut une une artisane niveau 3 niveau 3 niveau 3 c'est pas ici que j'ai trouvé euh, je pense pas. Je pense que là ils sont en train de le finaliser pour le passer en accès anticipé. Donc après un accès anticipé, ce sont que des correctifs de bugs. Salut Isa, comment vas-tu Bienvenue à toi sur le live. Là, la bêta va se terminer, donc il va passer en accès anticipé. L'accès anticipé ne va pas rajouter du contenu. Un accès anticipé, ce, sont, ce ne sont que des correctifs de bugs. Voilà, donc. Euh Là, je pense que là, le jeu, au niveau des quêtes hein, ou autres, je pense qu'ils ne vont pas rajouter autre chose. Si tu regardes bien, dans les dernières mages, la seule chose qu'ils ont changé, c'est le fait qu'on puisse plus TP. Voilà, ils ne sont pas allés toucher à d'autres euh, mises à jour. Les seules choses qu'ils pourraient toucher, peut-être, c'est au niveau des sons. Changer des sons, comme ils ont l'habitude de faire. Au niveau des animaux, etc. Mais je pense qu'au niveau des quêtes et de l'histoire en elle-même, le jeu, il est fait. Maintenant. Euh, et... Comme ils l'ont bien spécifié, la bêta branche va se terminer. Et après, ce n'est plus du tout euh, en bêta branche. Ça va passer accès anticipé, accès anticipé. Ça ne change plus ton jeu. Ça, ça, tout simplement, ça, te, ça va te donner des, des, des, des nouvelles choses à faire. C'est des correctifs de bugs. C'est voilà, des choses comme ça. Je suis partie, je vais pas vraiment moi. Mais écoute, je vais bien, merci, Isa, le temps de, de, de répondre à... Moi, je pars, je ne prends jamais à manger, le pauvre homme. Hein. Il va mourir avec moi. Alors, on va y vendre à bourreau je, et je crois qu'on a une quête là-bas. Comment avez-vous... Ah, j'ai pas posé la question. Est-ce que vous avez mangé du chocolat pour Pâques Mais ben, pas moi. j'ai oublié. Et si oui, quel chocolat ça m'intéresse? Chocolat blanc, toi, ah, c'est moi. moi Je suis plus branchée ces euh, rochers, les rochers, les rochers, -suchards, les monts chéri. Euh, ce genre de chocolat là, quoi. Ah, t'es allergique, hein. bah, ouais. pas le choix là. C'est chiant ça d'être allergique. Après, je suis pas une gaga du chocolat. Hein. Euh, honnêtement. Euh... C'est pas de la c'est pour Pâques. C'était normal de manger du chocolat. Je n'ai même pas mangé, c'est pour te dire. J'ai oublié de dire à mon fils d'en acheter. Quand il était petit, c'était plus pratique. Hein. J'allais chercher. Hein. Les, pas, les cloches, elles sont passées. Ça, c'est un peu quand même. Mais non, mais non, mais non, c'est une tradition. Faut pas tout confondre. Enfin, Steph, qu'est-ce que tu racontes ah, on n'est pas grand, on aime ce qui est bon. Bah, après, faut pas en abuser non plus. Parce que ou tu te tapes une bonne crise de foie. ou euh, tu as pris 3 kilos dans le week-end. Donc, euh, bon, faut pas l'abuser. Mais bon. Allez, on fait leur maudit couteau là l'hiver. Justement, c'est le bon prétexte pour prendre des kilos. Je crois qu'il n'y a pas besoin de que du chocolat pour prendre des kilos. Hein. C'est vrai, c'est un antidépresseur le chocolat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. antidépresseur ben, il paraît hein. je déprime pas donc je sais pas <rire> mais euh... il paraît ben, c'est aussi un bon tout pour est équile vous être honnête quand même hein. Bon les l'hiver consacré euh, à la pierre au ca, au voilà, vous allez dire au caillou c'est la même chose euh, pour faire les couteaux ouais bah ouais bah c'est ce que je fais là l'hiver euh, vu qu'il n'y a pas besoin de on a un bébé dans le village moi mon épouse m'a demandé enfin j'ai demandé à mon épouse si elle était ok pour faire un petit haut donc on devrait avoir un petit euh, chirel dans pas longtemps je ne sais pas quand, mais on devrait. Et donc, l'hiver, ouais, il faut vraiment se consacrer à faire des couteaux et aussi des paniers à nosier. Les paniers à rapportent pas mal. Donc, euh, ouais. C'est intéressant. Les couteaux. Après, euh, ça, ça me rappelle le début du jeu. J'ai 14 à faire. T'as vu que le verger n'était plus dans l'agriculture. Euh, il est dans la roue, euh, dans la roue de départ, le verger. Je regardais après les couteaux ouais j'ai vu qu'ils y étaient plus je ne me suis pas trop penchée dessus parce que bon voilà je ne sais plus si, je sais pas si maintenant euh, au niveau de la dernière mage à part de lire qu'on ne peut plus TP et, euh, et 2-3 babioles euh, il n'y avait rien de bien euh, le plus important était qu'on ne pouvait plus TP euh, qu'il fallait maintenant euh, euh, ils avaient augmenté euh, le, le, le pourcentage pour le recrutement euh, des, des PNJ donc il fallait quand même que tu aies une réputation ou des points de, un certain point de, de, de réputation de dynastie parce qu'il y en a qui demandent 12 000 ou 24 000 points au bout d'un moment pour être recrutable ça va être chaud euh, les vergers, ouais j'ai vu qu'ils n'étaient plus dans, la, dans, la, dans, la, oui, dans, dans les champs et tout ça là, dans l'agriculture donc je sais pas si ça veut dire que tu peux les planter quand tu veux Oui, mais avant, on devait la prendre comme porcherie, mais plus maintenant. Attends, je vais regarder. Alors, inventaire, technologie. Au niveau de l'agriculture, les vergers, ils ont... La porcherie, elle a toujours été ici. Donc, tu avais la grange, ça, ça n'a pas bougé. Stockage de nourriture, grange, poulailler, porcherie, abri à oie. Euh, je crois que l'abri à oie, oua... ça fait bizarre de dire ça. L'abri pour oie, l'abri à oie, oua. ouais. euh, était avant la porcherie. Stockage de nourriture, bergerie étable. Ouais, ça c'est dans le bon sens. Après, moi j'en ai à l'écurie dans, dans ma partie que j'ai d'avancer avec les chevaux. Et euh, ouais, les ruches sont là. Est-ce que ça veut dire que maintenant on peut planter le verger quand on veut? Je sais pas. Alors pour l'arbre, pour l'arbre commémoratif, je l'avais dit, il est là. On peut le planter maintenant quand on veut, alors. D'accord. Est-ce que c'est -ce est rentable Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas. Alors, ce que je sais, c'est que je suis allée sur le Discord de discuter côté américain avec eux. Ils ont tous dit qu'ils avaient tous repris une partie de zéro pour les plus avancés. Euh, et euh, qu'il fallait vraiment avancer mollo. Il y en a, ils en sont à leur troisième ou quatrième année simplement avec un PNJ dans leur village. C'est-à-dire, ils, ils mettent les bâtiments... Euh, petit à petit, d'accord C'est la, la nouvelle façon de jouer, côté américain et côté dev, c'est en fait d'avancer moins rapidement que ce qu'on faisait avant. Voilà, euh, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec tous ces tout, tous ces prix, etc. C'est justement pour pas qu'on qu qu qu qu avance trop vite et qu'on redécouvre le jeu, comme je t'expliquais, Steph, d'un autre œil avec tous ces changements. Euh, le truc, c'est que euh, là, il a été conseillé de vraiment avancer piano. C'est-à-dire que c'est pas la peine, c'est pas parce qu'il y a, mais ça, je vous le dis je le dis depuis le début, c'est pas parce que vous avez dans la gestion euh, 50 bâtiments qu'il faut en poser 50 euh, Le problème étant que, d'après ce qu'ils m'ont expliqué sur Discord, alors, je peux vous dire que j'avais la tête comme une pastèque parce que parler avec des Américains, et des devs étant autrichiens, d'accord voilà, vous imaginez l'accent qui. Non, de toute façon, maintenant, vous ne pouvez plus avancer vite. Pourquoi, pourquoi ils ont recommencé une partie Et pourquoi au bout de 3-4 ans, ils n'ont pas posé euh, 50 millions de bâtiments Pourquoi ils n'en sont qu'à deux, on va dire 2, 3 PNJ, plus sur leur épouse. Pourquoi moi aussi j'y vais doucement Parce que tout simplement, ça va te permettre, ça vous permettre de vous faire de l'argent. Voilà. Après, euh, le problème, c'est que plus vous allez poser de bâtiments, plus vous allez avoir de PNJ plus vous allez euh, monter votre réputation, plus votre village va s'augmenter, plus vous allez avoir de taxes de, à payer. Euh, chaque PNJ prend des taxes. Vous le voyez dans la gestion là, ici. Euh, chaque PNJ que vous avez, alors je ne sais plus où c'est qu'on le voit. Euh, où c'est que j'ai vu ça l'autre jour là enfin, Chaque PNJ rentre, euh, donc plus vous allez avoir de PNJ, plus vous allez avoir de taxes à payer. Euh, parce que maintenant, ils ont instauré le fait que chaque PNJ, il vous prend tant de taxes, comme un salaire que vous lui verseriez, sauf que vous le payez à Unighost. Voilà, le fait d'avoir euh, chez vous tant de personnel qui travaille pour vous. Quoi, voilà. euh, chaque bâtiment, euh, tout, tout, tout rentre dans les taxes. Donc, au début, il vaut mieux se focaliser sur les choses comme euh, le fer, la forge, euh, les paniers en osier, enfin tout ça, euh, plutôt que vouloir rusher, par exemple, vous faites qu'un seul champ euh, je ne sais pas moi je vais agrandir le mien après l'hiver hein, euh, ici j'avais fait ça dans ma partie et ça avait bien fonctionné là j'ai commencé qu'avec un tout petit champ la prochaine chose que je vais faire c'est faire un grand champ avec une ligne de chacun voilà, une ou deux lignes de chaque on va dire deux ouais, deux lignes de chaque on va dire donc je vais faire qu'un seul grand champ et Je vais essayer de tenir un maximum, enfin un maximum d'années euh, en voyant selon ce que je vais rentrer comme argent, euh, voilà, et de monter ça. Voilà, après évidemment passer les bâtiments de niveau 1 à niveau 2, mais c'est pas la peine d'aller bourriner, parce que là vous, plus personne s'en sort dans, dans, dans l'état actuel du jeu, euh, parce que ben, tout simplement euh, ben, c'est plus le début du jeu, voilà. C'est plus le bon temps, comme on dira. Après, hein, chacun voit midi devant sa porte, qu'on soit bien d'accord. Hein. Après, chacun joue comme il veut. Moi, j'ai discuté, euh, j'y ai passé trois plombes. Il me faut une dame niveau 3 en agriculture et en artisanat. Et elles, va me, elles vont me casser les bonbons. Ça fait 15 villages que je fais. Euh, non, elle n'est pas bonne. 3 là-bas. Non. J'ai plus de stamina mesdemoiselles. Ils ont fait les, les pertes, ce qui est très dommage. De toute manière, tu ne peux plus avancer. Euh, C'est très dommage. Ils ont fait les triplés hein, en personnage. Alors, ici, trois euh, noms. Ah, C'est la vendeuse. Je vais lui vendre tout de suite ce que j'ai à vendre. Les recrutables, j'ai le temps de l'avoir. Alors, on va lui parler. Monter la diplo. Comment allez-vous Hop une fois qu'on me dit quand je ne peux pas et le travail euh, récemment je me suis mis à la chasse. plus 2 montrez-moi vos, vos marchandises avant elle vend des œufs j'ai fait un petit peu le tour des marchands les prix ont énormément changé euh, qu'est ce que j'ai notifié tout à l'heure euh, par exemple le fil de laine euh, avant la, la mage de mars les mages de mars il se vendait 95 pièces maintenant le fil de laine se vend 100, 190 pièces c'est énorme. D'où vivement les moutons, quoi. Voilà. Parce que sinon, euh, ils ont bien compliqué le truc, mais c'est presque mieux. Il faut de la patience pour évoluer correctement. Comme tout jeu de gestion. Si, en, si tu, tu plonges, ton jeu, tu as déjà fait un village en, je vais dire, en 50 ou 60 heures de jeu, c'est pas top please, en fait. Voilà. Euh, comme je t'ai dit l'autre fois, Steph, euh, les jeux top please, tu mets énormément de temps, que ce soit dans Lumberjack, que ce soit dans Farmer. Et je suppose, dans Wild West, ce sera pareil. Euh, tu mets toujours énormément de temps à avancer. Donc, euh, moi, aussi, moi aussi, je préfère, parce qu'avant, tu, tu te retrouvais, dès la deuxième année, euh, une fois, en fait, tu te retrouvais, avant qu'il fasse ses mages, tu te retrouvais avec euh, assez d'argent à partir du moment où tu avais la forge et où tu avais le fer. Dès que tu avais le fer, c'était « finger in the noise » avancé t'avancé, ton village est énorme. Euh, ma partie avancée euh, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube où je voulais montrer que c'est de là que, que c'est parti pour le let's play, pour que j'en refasse ça, etc. Euh, ça s'est fait très vite. Maintenant, là, ils ont corsé le truc et euh, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, euh, non, les prix n'ont pas baissé. Les prix ont augmenté. Alors, je te donne un exemple parce que là, tout à l'heure, avant que tu arrives, alors, euh, la viande... Que tu achètes à baisser euh, chez euh, je suis allé un petit peu dans tous les villages là en début de live donc, de toute façon tu pourras le regarder euh, sur twitch puisque tu as la possibilité dans les vidéos de le revoir je me suis baladé un peu et la viande euh, avant il la vendait euh, 6 pièces maintenant elle est à 5,7 ce qui me fait rire c'est des virgules après les chiffres qu'il y a donc 5,7 pièces l'engrais était à 10 pièces il a 9,5 pièces donc cela ils ont chuté les graines de seigle sont à 9,5 pièces. Euh, la paille, euh, la nourriture pour animaux, elle est à 38 pièces. La paille, elle est à 0,2. Ça ne vaut plus du tout le coup de vendre la paille, ça qu'on soit bien clair. Les graines de pavot sont à 5,7 pièces. Donc, ce n'est pas énorme hein, pour quelque chose qui vient d'être incorporé au jeu. Euh, euh, le pavot en lui-même est à 5,7. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est au niveau, euh, comme je vous disais, de, euh, du fil de laine, avant la mage de mars, il était à 95 pièces. Il est à 190 pièces maintenant d'argent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui a vachement augmenté Le tissu en laine, il était à, je ne sais plus, 50, 50 et quelques, il est à 228 pièces. Et pareil pour le tissu en laine, il est à 114 pièces. Donc, si tu as besoin de quelque chose, tu vois, c'est vachement plus cher. Euh... Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Parce que le houblon, il est à 5,7 pièces. Le pavou, pareil. Euh, le semi de plantes de houblon, par contre, il est super cher. C'est 475 pièces. Et c'est à Dagobert qu'on l'achète. Donc, euh, voilà, c'est énorme. C'est énorme. Il y a autant de tas des prix qui ont chuté un petit peu. Mais tu en as, au contraire, beaucoup qui ont augmenté. Énormément qui ont augmenté. Les plumes, elles n'étaient pas à ce prix-là. Hein. Euh, de mémoire, euh, les plumes étaient beaucoup moins chères que ça. Donc après, vous savez, où vous mettez vos priorités, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, piano. Parce qu'en fait, euh, de reprendre une partie... Euh, tiens, j'ai pas vendu mes couteaux. Euh, de jouer avec son ancienne partie, ouais, parce que ben, c'est mieux, parce qu'on a tout ce qu'il faut et tout. Mais d'un côté, le jeu, ben tu l'as... Euh, on le dira euh, trop facilement. Alors, je cherche donc une madame. Pas trop. Euh, non, ça va pas. Ici. Trois enchants, trois machins. Non. Je veux trois enchants et trois en artisanat. Vous pensez que j'ai trouvé ça Je pense pas, moi. Bah, bah, du moins, pas ici. Il y a des quêtes ici ou pas du tout Pareil pour l'arbre pour là, euh, je ne suis pas encore allé voir. Bon, il est par là, là, à côté de la grotte ici. Je ne peux pas allé encore le voir. Hein. Euh, alors, je me retrouve avec des quêtes. Hein, à Gostovia, il y en a deux. Dénica et euh... Ornica. Apparemment, il n'y a pas grand-chose à y faire. Est-ce que ça, ça va être pour après A voir. A voir, à voir. À voir. Euh, donc ici, il n'y a rien. Excusez, c'est mon chat. Là. moi j'ai rien vu à y faire oui tu m'en avais parlé ouais. mais je pense que ça ça va être incorporé parce que je, je, je vois pas l'intérêt qu'ils se soient embêtés à faire un arbre commémoratif euh, à moins et c'est ce que j'ai pensé j'ai pas pensé à le demander hier pour être honnête euh, à moins que euh, ce soit aussi dans les défis du roi Euh, à moins que ça soit incorporé au défi du roi. Commémoratif, c'est pour se souvenir des morts, des choses comme ça, en général, ou se souvenir de quelque chose, c'est un arbre de, de souvenir, un, un truc commémoratif, si je ne suis pas euh, neuneux. Euh, je ne pense pas. Mais euh, est-ce que ce n'est pas plutôt dans les défis du roi euh, qu'il l'aurait mis Je pense plutôt. Et les défis du roi, euh, on ne peut pas... Et heureusement pour moi, d'un côté, moi je ne l'ai pas encore croisé, le, le, le, le petit bonhomme avec la trompette là, qui, qui pop aléatoirement dans les villes, dans les villages. Et euh, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Alors il y en a qui, qui n'arrêtent pas sans cesse d'y tomber dessus. Moi, je ne l'ai pas vu une seule fois encore. Hein. Pas de soucis, Steph. Bon appétit. Tu en as fait deux Mais tu tr avais, euh, avais trouvé le PNJ dans un village le petit bonhomme à la trompette, c'est bien ça. C'est un, un PNJ particulier qui pop aléatoirement dans les villages, enfin qui, qui se balade, hein, qui bouge. Ouais, voilà, au premier village. Je l'ai pas vu, moi, pas une seule fois. Moi, bon, il doit se dire à elle, je lui donne pas de défi. Bon, en même temps, ça me dérange pas hein, parce que tu peux avoir ta, parti, ta partie game over. Hein. À cause d'un défi du roi. Si tu attires la foudre du roi. Là par contre ça m'a pas pardonné. Là tout à l'heure j'ai eu euh, euh, une tempête qui m'a tout niqué dans le village. J'étais ravie. Donc ouais les paniers à et les couteaux. Après il faudrait que je teste une hache. Parce que les couteaux les haches, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les couteaux et les haches, c'est ce qu'on faisait aussi au tout début. Hein, quand le jeu est sorti, pour gagner de l'argent, c'était beaucoup les couteaux et les haches qu'on faisait. Alors, il faudrait que je regarde si une hache, ça vous le coûte. Hein. J'ai pas test. Et hein. il prend des bâtons. Après, le problème, c'est qu'avec l'atelier, euh, truc en osier, ça prend beaucoup de. Je vais essayer de faire une hache pour voir. Euh ça vaut le coup par rapport au couteau. Je vais faire qu'une hache et qu'un seul couteau. Et je vais voir combien il me le rachète. Il me faut une pierre de plus. Mais bon, on est là pour ramasser ce qu'il faut. J'espère qu'il va tenir. Surtout qu'il y, y a des PNJ qui ont des quêtes ici à Halloween. Hein. Mais bon, on va attendre de payer nos taxes. On est comment là On a 2519 et au niveau taxes, on a 1035. J'ai rien fait de plus. Je suis à 1035. J'ai rien construit de plus. Et j'ai pas recruté. Ça, c'est un vrai mystère, cette affaire. Peut-être parce que j'ai eu un petit, un bébé. Je ne sais pas. Il y a une énorme différence. On est moins beaucoup, beaucoup moins bien que ce que je pensais. Alors, on a 2005 et gestion... Euh, je ne sais pas. On était à 600 et quelques ou 800 et quelques. Pourquoi on est passé à 1000 Ouais, ça, c'est un truc. Quand tu, quand tu prends ton dernier jour d'hiver par curiosité et que tu... Euh, j'ai pas le temps d'entrer dans mon village. Hein. Je vais claquer avant. Euh, et que tu regardes au niveau de tes taxes, tu as admettons 680, c'est dernier, juste avant le changement de saison, tu changes de saison, et printemps, tu n'as rien fait, rien du tout, hein, rien construit, pas, pas, pas pris de personne, et tu te retrouves à 1000 et quelques de taxes. Pourquoi C'est quoi la différence J'ai pas compris non plus. Là, c'est pareil, il euh, n'y a, y a même pas quoi, une demi-heure là, toujours sur le live hein. j'ai regardé j'étais à 680 pourquoi là je suis à Je j'ai rien fait de plus j'ai pas rajouté de bâtiment euh, j'ai pas embauché donc euh, je ne sais pas ouais regarde regarde à combien d'années surtout le dernier jour le dernier jour de la saison Juste avant le, le, le, que tu passes. Bah, déjà, je suis au premier jour, moi, donc. Euh, premier jour d'hiver, euh, mine et quelques. Hein. boum. Est-ce que c'est parce qu'on vend des affaires Je vais regarder. Quand je vais vendre les couteaux, là. Si j'arrive à rentrer chez moi avant de mourir. Ça me ferait chier qu'il meure là. Je peux faire un truc pour courir. Hein. Euh, les bâtons là. Je les mets là. Les pierres, je les mets là. Voilà. Et là, je vais pouvoir courir normalement. Voilà. Histoire qu'ils ne meurent pas de faim. Vraiment. Et je les récupère au retour. <coughs> Allez, je vais vite chez moi. Je mange et je reviens au village du Nigoste. Pour voir si on a vraiment une différence et je voudrais voir aussi hein, si on a, on a déjà un bébé on a un couteau en pierre et une hache pour voir la différence et euh, on n'a qu'un seul bébé pour l'instant je voudrais voir si les autres ils font euh, lit à part on va vite manger un bout et voir si on n'a pas de la pourriture aussi pour faire l'engrais Euh, au changement de saison ça va boum on va prendre euh, hop hein. 12 hop ah, il est carrément mais mon... il avait quand même carrément la dalle hein, mon bonhomme euh, je vais peut-être prendre euh... viande rôtie 37% je prends prendre 24% sur moi ok euh, je voudrais aller voir espionner mes villageois je suis très méchante On va ramasser ici, on va nettoyer un peu autour du village. Je récupérerai la pierre et tout à l'heure. Tout ce qui est bout de bois qui traîne. Euh, je voudrais aller espionner mes villageois. Pour voir si ça a fait des couples ou pas. Albreda. Ah oui, mais il fait sa ronde l'autre. Ouais, Albreda. Il fait sa ronde. Ici. Blizzard il est tout seul, faut vraiment que je lui trouve quelqu'un. Blizzard après qui c'est que j'ai ici on a un bébé. Là non même pas toujours pas euh, Medrika et et Lutobor. Bon ici on a un bébé. Euh, moi j'aime bien les espionner euh, Madrika 27 Lutobor 22 Où c'est que tu le vois dans, dans le couple Profession, compétence J'affiche ça Conditions, statut. Voilà, là, on a les taxes. Tu cliques sur un perso. Je vais regarder. Là, on a les taxes dans les maisons. 10% de taxes pour la maison. Et pour le perso, alors, lui... Non, non, non, non, je je vais changer personne. Euh... Ouais, ouais, ouais. Attends. Échappe. Euh... Je vais sur les persos. Parce que là, je suis pas dans les persos. Euh... Medrica. Femme. Statue. Cunegunda. Je vais voir avec ma femme la différence. F1. Y'a pas, hein? Tu fais F dans famille, hein? Genre, femme, morale, âge, statut. Profession, individu. Je vois pas famille. Hein. Même là euh, avec moi, là. Ah non, faire au dos. Homme. Ouais ouais, elle est à moi, pas un pluie là, le chasseur. On sait que tu vois famille et toi, moi je vois pas. Euh, genre homme, âge, morale, statut, profession. Odo est marié à Angaza. Odo. Où tu vois ça Où tu vois qu'ils sont mariés Ah oui, non, mais ça oui, mais c'est pas parce qu'ils sont, regarde. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, il n'y a pas de statut. Je cherchais, je ne comprenais pas. Alors, regarde. Si je vais sur Medrica, ici. Il y a écrit « famille ». Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans ta maison, tu as un homme et une femme. Moi, la lutte dort, euh, il ne dort pas dans le même lit. Et c'est là où tu vois s'ils sont en couple ou pas. C'est pour ça que je les espionnés dans les maisons, en fait. Là, ils ne sont pas en couple. Ils vivent dans la même maison ils sont pas mariés, ils sont pas, ils sont pas, en, ils sont pas en couple. Non, elle est pas en couple. Regarde, Où euh... c'est que je suis là. Regarde, ici, tu as Ingarda, bon, elle, elle est toute seule. Où euh... ma porte Où elle est à la maison Au moins qu'il y en ait un qui se balade et que, voilà. Alors quand ils sont en couple, tu le vois là, par exemple. Non, là ils sont, là ils sont pas en couple, tu vois. Ici, tu as Medrika. Oui, oui, sûre et certaine. Medrika, tu vois, elle dort là, dans le lit double. Et là, ici, tu as Lutodore. D'accord Ils font chambre séparée. Ils ne sont pas en couple. Ils ne dorment pas dans le même lit. Et pourtant, si tu regardes si dans gestion, Lutodore, bref, il, habille, il est bien avec Medrika, mais ils ne sont pas en couple. Ah non. S'ils ne dorment pas ensemble, si tu ne les trouves pas dans le même lit, et c'est là que tu dis chouette À partir du moment où ils ne dorment pas dans le même lit, ils ne sont pas en couple. Ici, bon, il y en a qui font des rondes. Hein. Donc euh, là, c'est ce truc de bouffe. C'est qu'il y a une autre baraque. Euh, ici, je crois qu'elle est toute seule parce qu'il fait sa ronde. Ici. Blizzard, bon, lui il est tout seul, il me faut une, une nana. Elle, elle va être toute seule dans sa maison puisque l'autre fait la ronde. Et encore, elle, tu vois, elle n'est pas en couple. Albreda, elle n'est pas en couple, sinon elle dormirait dans le lit double. Tu, tu surveilleras, tu verras. Quand tu les trouves dans le même dodo, tu peux dire Alléluia. C'est qu'ils vont nous faire des petits. Mais après, ça ne s'arrête plus. Le problème est là. Il ne faut pas le prendre trop vieux. Hein. Non, non. Alors, après, maintenant, vu qu'ils ont rajouté en plus euh, des personnalités, le problème, il est que euh, c'est pas dit que tes couples s'entendent. Euh, moi, je me suis vu changer, euh, changer des, des. En voyant que ça n'avançait pas. Euh, ben, J'ai changé les couples. Et puis, euh, ils, se sont, ils ont fini par faire dodo dans le grand lit. Et puis après, il y a des petits bébés partout. Des petits schrompes, là, à leur chapeau. Donc là, ça reste quand même un mystère de pourquoi euh, ces taxes augmentent alors qu'on ne construit rien. Et qu'on ne recrute pas. Je crois que je leur demande j'ai vraiment pas pensé et on va essayer de voir si ça revient le même prix, la hache et le, et le couteau ou si c'est le couteau vraiment le plus avantageux Faut vraiment que je trouve une peine j'y vite hein, parce que l'autre il va déprimer tout seul Alors, les vendeurs sont levés ça a l'air tu vends des fossiles je les ai pas pris encore mais en as combien d'années euh, ils ont une année j'en suis moi deuxième année Ah oui, t'en es à l'année 7. J'en suis qu'à la deuxième année. Allez, le let's play. T'as combien de bâtiments T'as quoi comme bâtiment posé T'as mis la mine, tout ça, non En année 7, normalement, tu devrais avoir la mine. La mine, les poules, hein. les œufs se vendent super cher, j'ai vu. Hein. Enfin, s'achètent en tout cas super cher. Puisque maintenant, l'engrais met à la pourriture. Si tu pas trop vite ton village, hein, tu vas avoir trop de, de nourriture, regarde, par exemple... Euh, niveau nourriture, regarde moi, on est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi compris. 9. Non, moi pas compris. Moi pas compris. 10 avec moi. 10 de population. Et euh, toi j'ai 35 bâtiments. J'en ai posé que 16. Et regarde en bouffe. 26 083. Donc euh, moi je, je la, la bouffe j'en ai largement assez. Faut pas avancer trop vite. Toujours le même problème. Ah Olaf il est content. Faudra qu'on isole les maisons aussi. La nourriture, ouais, mais. Ce que je voudrais voir là, c'est vraiment si au niveau couteau, la viande. Euh, je sais pas. J'ai pas test. Depuis la mage, j'ai pas test. La viande, je préfère la garder, faire des plats. Parce que plus tu vas leur faire des plats euh, ragoûts, sophistiqués, etc. Ragoûts, euh, pudding euh, assez variés avec les bols, plus ils vont être heureux. Plus tu vas avoir des enfants, plus machin, tout va aller bien. Par contre, euh, si tu leur mets que de la viande séchée, du poisson séché et de la viande crue, euh, tu vas avoir le bonheur qui va descendre. Donc, il n'y a personne à la terre, On va lui. quand tu veux la vendeuse hein, parce que c'est pas que mais elle arrive je crois non ouais. pas trop vite hein, mais elle arrive ils ont l'air heureux j'ai déjà neuf enfants dans le mien. de toute façon ton pnj enfin toi même tu n'auras qu'un seul enfant hein. faut pas écouter il euh, y, y a beaucoup de, de bêtises qui sont dites hein, comme quoi tu peux avoir plusieurs enfants, c'est faux. Tu peux avoir qu'un seul héritier. Après moi dans ma partie euh, parce que t'as énormément de gens qui racontent des, des, des, des, des bêtises à un point. Alors moi je sais pas dans ma, dans ma, dans ma grosse partie j'avais euh, j'avais des triplés quoi, triplés et jumeaux Il y avait partout. Dans toutes les baraques, tu en avais. Et plein de petits. Partout, les pauvres pieds nus, hein, habillés. Hein. Alors. Ben, hey, franchement. Le couteau, 13,5. Et la hache, 13,5. Si on passe l'hiver à faire. Alors, la hache, ça demande un peu plus. Mais c'est le même prix. Hein. La gourde, elle se vend 63. Mmh. donc je vais lui vendre la hache. Euh, et je vais regarder un truc hein, alors ça demande la foussi trente 35 hein. ouais mais ça demande plus je crois la, alors euh, la hache c'est 2 euh, pierres et 10 bâtons et le couteau c'est 2 pierres et 5 bâtons pour le même prix il euh, vaut mieux faire, des, faut mieux faire des couteaux la faucille 35 mais la faucille ça demande quoi déjà je ne sais plus je n'ai pas encore pris le plan de la faucille dans cette partie là du moins va falloir que je trouve une, une PNJ niveau 3, là. Vite, vite, vite. 4 bâtons, 4 pierres. Ouais. Donc, ça revient... Euh, 4 bâtons, 4 pierres. Et euh, le couteau. 4 bâtons, 4 pierres. 5 bâtons, 2 pierres. Ouais, c'est pas plus mal de faire des fossiles en fait. Hein. Euh... Et le plan de la faucille, je sais plus où c'est. C'est dans les champs, je crois. Agriculture, non. La farine, je me rappelle plus. La farine, elle se fait avec des graines d'avoine. Ouais, C'est des graines d'avoine que je n'ai plus. La forge, merci. Je ne me rappelle plus. La forge, faucille, t'achètes le plan 100. Et ça demande 4 bâtons, 4 pierres. Ouais, pourquoi pas. Allez, je t'écoute. J'achète. J'achète. Hein. Comment il s'appelle celui qui dit ça euh, Je sais plus. On va vendre à Dolina. Euh... J'ai pas fait qu'un seul. Là, cinq couteaux. Alors, écoutez, tu passes ton hiver à faire des faucilles. Pas plus mal. Ouais, voilà, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Euh, bon, en fait, peu importe, ce, ce, ce qu'il lui dire là, elle va pas aimer. Alors, euh, moi, il me faut vraiment une dame. Euh, par contre, la aussi, elle se fait euh, dans la forge, alors. Gestion. Mmh, mmh, mmh, forge. Ouais. Bah, je vais lui dire d'en faire. Parce hein. que maintenant que j'ai le plan de débloquer. Alors, le maillet. Tac-tac-tac-tac-tac-tac. La faucille. Alors, on va diminuer. Alors, on va revoir nos statuts. Les maillets en bois. On s'en tamponne. champ de fer. Maintenant, oh, c'est bon. Les pioches. Tac-tac-tac-tac. Les lances, il pas là où on boit il n'y en a pas les haches en pierre ça zéro euh, des couteaux en pierre la faucille en pierre on va diminuer un petit peu les euh, qu'est ce que j'ai mis le marteau la hache pour le bûcheron ouais 15 15, et euh, après, je peux les faire aussi. Hein. Voilà. Hop, c'est fait. Merci pour l'info. J'avais pas pensé à ça. Tu l'as fait toi-même hein Je sais pas si c'est ce qu'il faut dans la forge pour... Euh... Ouais, la nuit. Ouais, moi, c'est plutôt la, la, la nourriture que que je fais la nuit. Avant que je me fasse la quête d'Halloween, de, de, là aussi, parce que je ne l'ai pas faite. Hein. Je vais faire à la faire à la lance. Si c'est toujours possible, parce que... Alors, qui a une quête Armée. Euh, arnie là Arnie est là euh... Elle est passée où, la demoiselle Qu'est-ce qu'elle va me demander Dans ma nouvelle partie, j'ai un peu zappé les quêtes. Hein. Je vais devoir y mettre plus sérieusement, c'est clair. Avez-vous une minute Avez-vous entendu des ragots Oui, beaucoup. Alors maintenant, avec les personnalités, on arrive à, à trouver des questions qu'il faut. Hein. Les paysannes. Hein. avez vous une minute. Le travail dans les champs. avez vous une minute. Alors, puis-je vous aider Ces derniers temps, dans a un nombre. Ouais, bon, parce on peut le faire. Bien sûr. Ok. Alors, journal il faut que je fasse la quête d'Halloween aussi. F. Le lendemain soir, hein. bon, on a le temps de voir. Je suis un peu lourd. Donc on va faire des couteaux. Trois à faire. Et je voudrais aller euh, du côté de... hornica je crois. Enfin, au sud, là en bas voir s'il y a une, une PNJ niveau 3 euh, agriculture et niveau 3 euh, artisanat. J'ai un truc qui me dit que je m'en prendrai dans la tête là. Alors attends. pas de chariot. ouais quand c'est des meutes alors une petite astuce qui marchait hein. tu m'as porté la poisse à... <rire> non mais ici de toute façon on le sait hein. alors le plantain manger un bout Je vois pas de, de chariot euh, récupérer ma lance. Ne parle plus de loup, Steph. Ah oui, petite astuce, donc, avant que je me fasse attaquer, c'était euh, quand tu as une hache en fer, en fait, ça y est, j'ai fabriqué. maintenant, il fait nuit, je devrais bientôt changer de saison. Ouais, mais dis-moi. Et euh, la petite astuce avec les loups, en fait, c'est que faut pas t'embêter. À... Tu prends la hache en fer, en fait, tu leur mets deux pètes, ils sont morts. Il y en a là. On s'en fout. Non, on en y gagner. La torche, j'ai pas de test. Hein. Mais je sais qu'avec la hache en fer, en tout cas, deux coups sur la tête, hein, fini. Ils y sont plus. Voilà, il y a des Teddy. Ouais, mais j'ai pas de torche sur moi. Elle a claqué tout à l'heure. Là, il y a des Teddy. Alors souvent ils sont dans les, ils sont pas loin des, euh, des trucs comme ça, les chariots. Est-ce qu'on a trouvé son autre bonheur Alors, qui a une quête déjà ici Et qu'est-ce que ça, ça va être la quête C'est surtout ça. C'est toi qui a une quête, hein, je crois. Ouais. Rassibor, je crois que c'est une gourde qui veut. Allez, une minute. Puis-je vous aider J'ai entendu dire que vous qualifiez chasseur, mais je parie que je suis meilleur que vous. Bah, vas-y. J'ai 5 heures pour faire quoi Inventaire, journal. J'ai 5 heures pour tuer 6 serres et des sangliers. Ou sangliers. D'accord. On va mettre ça. Euh... voilà où on est on devrait pas avoir trop de mal donc c'est ici les chevaux hein. euh, le prix des chevaux je vous l'avais montré euh, le petit euh, c'est 6650 et les adultes 9500 donc euh, j'avais bien galéré pour les avoir alors qui il n'y a pas une autre quête non par contre on a des vendeurs alors, je voudrais aller voir ah oui, mais l'autre qui m'a donné un défi, il faut que j'aille buter de l'animal. Hein. dieu. Maman mia. Alors, si sanglier ou si serre hein. oh. C'est parce qu'il qu y a le plus en coin, quoi. Madame, vous n'êtes pas niveau ce que je cherche Des niveaux 2. Mon fils me fout la, la musique. Hein. La radio à fond, j'en sais rien. Je n'entends plus rien. Bon. Sanglier ou serre il faut acheter des poulains et attendre qu'ils grandissent. Ouais, mais tu, perds, euh, tu perds. au niveau temps et rentabilité. Parce que tu les nourrisses. Il est où Alors, Ce qui est bien, c'est qu'on peut les réveiller hein, pour ça. Parce qu'avant, c'était un petit peu pénible. Mais c'est pas c'est pas Ludwig, hein, qui avait. C'est assez bord, ouais. Monsieur Assibor, s'il vous plaît. Je l'ai salue, je l'ai fait. Bien, vous avez gagné, vous êtes meilleur que moi. Peut-être une récompense pour un champion. N'insistez pas, très bien, voici pour vous, merci. Je ne sais pas ce que j'ai gagné du tout, mais euh, bon. Alors, mes PNJ. Du coup, je j'ai failli une quête, moi, là. Normalement, ça compte aussi pour l'autre quête. Hein. Ouais, mais... Euh, attends. Journal. Là. Chasse de nuit. Ouais, mais faut que je retrouve, faut que je trouve le, le troisième cochon, en fait. Hein. Ça va être une partie de plaisir. Là, madame, on l'a vu ou on ne l'avait pas vu, la madame, là Niveau 2, artisanat. Deux champs, non, euh, pas. J'en veux pas. Je préfère attendre. Une fois un cochon. Bah, pourquoi pas Si on en trouve un. C'est bien cochon, ça. Il hein n'y ouais, a pas de cochon. Il n'y a pas de cochon là. Est-ce qu'il y aurait cochon là Je pense pas. Hein. On n'a rien. À part un bison. Loup ou bison Ou loup ou, ou cochon Ah oui, mais ils ont plusieurs. Il s'est barré Ah, il y a un petit frère pas loin point d'intérêt là, mais je ne sais pas ce que c'est. Hein. du loup ça semble pas bon cette histoire hein? Je sais pas où il m'amène, ce point-là, mais. Je l'ai dépassé. Non, tout droit pourtant. C est, c est... Il avance le point en fait. D'accord. Je sais qu'est-ce que c'est ce bazar C'est un PNJ qui toi d'abord tu me fais voir qui t'es vladimir eux vous une minute comment allez vous mais vous une minute comment allez vous avez-vous une minute je... une minute puis je vous aider j'ai perdu mon arc peut-être que quelqu'un me l'a volé. je m'en suis pas sûr Ouais mais si c'est un arc long elle sera encore fail mais euh... non, je vais dire non Alors euh, tout ça pour lui courir à lui après hein. mmh. Mmh. chasse de nuit alors là je sais plus du tout où je suis, sûrement pas là où il faut euh... donc du coup Ornica je n'ai pas vu Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute je... Une minute Puis-je vous aider J'ai perdu mon arc. Peut-être que quelqu'un me l'a volé. Je m'en suis pas sûre. Ouais, mais si c'est un arc long, moi, ça sera encore fail. Mais euh... bon, je vais dire non. Alors, euh, tout ça pour lui courir à lui après. Hein. Mmh. Mmh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 la quête du où on doit aller chercher les taxes pour lui. On ne paye pas ses propres taxes apparemment. Je sais pas. Ça, normalement, euh, c'était... Euh, ouais, mais enfin... Tu payes pas tes taxes, mais plus tu vas attendre, plus euh, ça va te coûter cher. En gros, ça, ça a été euh, la, la, la grosse... La première... Euh, la première chose où on s'est dit, mais en fait, c'est un voleur, quoi. A, qui a commencé à nous donner des pistes sur, euh, sur Unighost e en fait. J'ai eu un truc rouge, je ne sais pas ce que c'était. Euh, Ornica. Donc j'étais parti pour aller là. J'ai un buffle. Tu m'attaques pas. Hein je t'attaque pas. Tu m'attaques pas. Non. Gentil n'est revenu de l'endroit où on était alors pourrais-je avoir une demoiselle niveau 3 Edita c'est une niveau 2 intéresse pas. Euh, qui d'autre est recrutab recrutable Recrutable? Edithas, c'était Elga. Lune Mika, elle est pas recrutable. Elle va en chose. Hein. Toi viens là que je te vende des affaires. Là faut que je reprends la manette. les choses plus pratiques à la manette. Un peu Jen. Entrez moi vos marchandises, merci. Alors. Ok. La viande 1,4. Hein, on... Isa la viande. Hein. Pas terrible là, ça. À revendre. Alors. Salut. Euh... J'ai vu qu'il vendait tous les trucs en fer. Ouais, parce que là, j'ai regardé... Voilà, ah, ceux-là qui se font surveiller, là, à la prochaine saison, là, ces enfants-là, peuvent être intéressants comme la petite Olga qui est au village de... De... Elle va être très intéressante au niveau diplomatie, si ça ne change pas tout. Mais au euh, niveau diplomatie, etc., elle est, elle est, elle est super intéressante. Vous n'êtes pas recrutable du tout. Non. Ici, il y a du recrutable. Il y a du monsieur. Bon, il n'y a pas grand chose en recrutable. Hein. Ben on va aller à à voir. Alors, on est arrivé entier. Attends pouvoir recruter. La question, oh, s'il vous plaît, faites qu'elle ait un niveau 3. À... Bah, c'est qu'un niveau 2, niveau 2 euh, artisanat. Elle est euh, à chier en ce cas de le dire. En... Lamberta, elle vaut rien. C'est qu'il y a un vendeur ici. acheter des graines d'avoine si c'est possible euh, j'ai pas tourné autour du village 30 ans ils sont nuls là là les, les, les villageois en face ça, ça bouge dans la dans la, ah oui non elle, elle va pas vendre ce que je veux il y a que elle sérieusement euh, comme bandage ici Il y a une deuxième racine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire Il ben, va, va falloir que je me revienne vers mon chez-moi, quand même, un petit peu, parce qu'il va falloir payer taxes. Chasse de nuit, il faut que je fasse. Il faut que j'aille rendre. Et là, on ne peut pas se débloquer. C'est sérieux. Euh... Se débloquer. Non. Ils ont bien fait leur coup. Je suis dans la panade. Ah, il y a du poisson, là, peut-être. le pêcheur, hein. je peux pas voler. Hein. Bonjour. Il y a quelqu'un Y a personne. Tout à l'heure, dans le coffre du euh, d'un chasseur dans un village, j'ai trouvé un arc. Hein. Allez, je me sauve. Bonne nuit, tout le monde. À bientôt. Dors bien, Steph. Bosse bien. Donc, euh, bah là, euh, cette sacré chemin, quoi. Sur le, le cours d'eau, j'y ai là, viens là, s'il te plaît. Alors, euh, ça, je te le. Non, je te le vends pas les bâtons je te les vends les fourrures je te les vends j'en ai pas besoin la paille j'en ai pas besoin les rondins les planches la viande je vais t'en vendre tout. Et toi, tu vends en quoi J'ai pas regardé. L'Arclon, 361. Gourde. Les plumes. Ouais, ils sont chers, hein, plume. en plumes. Je m'en vais à revoir. Euh, ici, alors, elle est quoi Elle a 3 en artisanat, un en chant. Ah, tu m'arranges pas. Toi. Deux en artisanat, deux en chant. Et tu as quel âge Parce que l'autre, il ne va, va pas durer longtemps. On va te parler. Elle a 23. Avez-vous une minute Comment allez-vous Plus 10. Avez-vous une minute Comment allez-vous Plus 10. Avez-vous une minute? Euh, je suis en train de créer une nouvelle colonie. Super, ok. Donc, on a recruté. Donc, gestion. F. Attribuer une maison. On va la mettre avec là. Et comme lieu de travail. Elle est artisanat, champ, chasse. Alors, euh. Échappe. c'est que je pourrais la mettre Artisanat, chasse. On va la mettre à la chasse. Artisanat. On va la mettre à la, à la taverne. Hmm. Je préfère faire la taverne. Atelier. Ouais, on va le mettre là. En attendant que je trouve mieux. Voilà. Ok. Et toi, j'espère que tu étais pas mieux. Non, tu étais mieux en artisanat, mais pas en, en champ. Bon. On a, on a eu notre PNJ, comme ça là, il est plus tout seul, il va pouvoir faire des petits. Et normalement, la dynastie continue avoir un héritier ben, sans cours. Donc faut que je rentre à euh, là. Et après à ma maison... je suis chez moi très bien tout ça peut-être aller se faire cuire la viande hein. je ne sais pas si je vais avoir le temps Ouais, pile poil. On se pose à passer de petits hauts hein. Il va bosser alors alors euh, qu'est ce que j'ai dans mes alors, Faut que je pose mes, euh, mes vêtements de l'hiver je pense alors F, F, on remet nos petites chaussures, la capuche, prendre le cuir, E, F, le fer, je pense suis trop, trop lourde, et, et de pierre, ça n'a rien à faire là-dedans. Jeu que je passe de la manette au clavier vice versa hop cuir bâton elle en a assez euh... c'est tout pour vous madame Des bâtons ils ont 21 du fer ben on va leur remettre ce que j'ai sur moi voilà les plumes bâtons cuir fer ils ont assez hop ça on va le prendre à le vendre hop ensuite ici Bâtons, ils en ont presque plus. Oh, oh, oh, oh. On alors donner des bâtons. Alors, alors les fossiles rang, là où on boit, on la vend. Euh, les sacs, on vend. Chapeau, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on va. Alors ensuite, Rondin, <coughs> planche, les pierres, euh, euh, euh, euh, les lances, je vais les vendre. Salut Christophe, comment vas-tu Bienvenue à toi sur le live Alors, on a déjà payé nos taxes Ce sera fait Où qu'il est, euh, Mister Unighost Il n'est pas là ouais, Ici, on a toujours des PNJ très très bas On va vendre en attendant alors, on va vendre les cinq couteaux, la lance, hop, signe là, là où on voit, le maillet, les chapeaux de paille, Les champignons, je pas fini. Euh... Je n'ai pas vendu des trucs qui ne valaient pas au moins. Non. Les paniers rangés, les bâtons je garde. Euh... Ça on pourra le manger nous. Ce sera tout, mademoiselle. Elle n'a elle pas les graines, c'est pas elle. Grain, blé, oignon, carottes, cerises. Non. Ok, je cherche Unigost. Où est-il le voleur Hey, hey, vous semblez toujours occupé ces temps-ci, mais occupé veut bien dire bien. J'aimerais que tout le monde construise sa richesse comme toi ici. Pourquoi Quel est le problème Le Seigneur me presse de percevoir les taxes en début d'année et je doute que tout le monde ait assez de pièces ou de biens. C'est ultra flou, on voit presque rien. Il faut régler ta résolution au niveau de Twitch ou de biens pour apporter sa part. Je ne leur reproche pas de se fâcher contre moi, mais en fin de compte, je ne fais que suivre les ordres. Ça doit être difficile d'être castelan Vous pouvez parier, mais bon, je peux faire avancer certains chiffres si on fait ça à temps. Vous voulez m'aider à collecter les taxes. Si nous y arrivons à temps, je peux renoncer au vote pour cette année. Le plus grand défi est de faire payer sans bord. Il pense toujours qu'il est intouchable hors la loi dans son pavillon de chasse. Mais vous savez quoi, ça on ne l'avait pas non plus. Gardons-le en dehors de tout ça. Je ne veux pas mettre en colère un homme qui est doué avec l'arc long. Il faut que tu règles en fait euh, sur twitch les paramètres hein, en fonction de, de ta connexion à toi et et euh, le petit écrou là pour que tu baisses la résolution selon si c'est sur pc et, voilà bien sûr qui est le prochain sur la liste hein. carolina ornica, irmina ornica, tobal lesnica si vous voulez vous en occuper je ferai le reste ok Bonjour, êtes-vous venu ici pour payer vos taxes Oui, tenez. Ok. J'avais pas payé. Heureusement, je vais me tapais un arriéré. Inventaire, il m'a dit qu'il oublierait. Ah oui, pour l'année suivante. Alors, euh, compétences. Nanana, nanana. Inventaire. 1675. Pas trop mal. Gestion. Naboja. Et celle qui émerge, je crois qu'elle était en excavation. Quoi que ça urge pas. Alors. Est-ce qu'on peut mettre un PNJ à la taverne ou non, non Tu peux, mais euh, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose vaut mieux que ce soit toi qui, euh, qui t'occupe de la taverne honnêtement comme beaucoup de choses hein. Il y a des trucs tu t auras plus vite fait de le faire toi que de euh, que de le faire faire par les PNJ. Comme ça sert à rien de mettre un PNJ dans un stockage, absolument à rien. Tu vas perdre un, un PNJ qui va rien faire pour euh, pour rien, dommage. La taverne, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Après, au niveau des champs, chasse, pêche et tout, ouais, là, c'est intéressant. Mais... Euh... Prêt pour le reste... Après, bon, chacun a sa façon de jouer, hein. il y en a qui mettent des PNJ partout, mais enfin, moi dans mon autre partie qui était très très avancée, euh... j'ai jamais eu besoin de mettre des PNJ dans les stockages ou, ou ne serait-ce qu'à la taverne. Non, mais je voulais pas collecter de B, c'est pas grave. Tant pis. Hop. Je retourne à mon village et puis je vais aller manger parce que j'ai très faim. Aussi, qu'ils n'avaient plus de bâtons, c'était à l'atelier. oui j'ai vu ça mais euh, c'est un petit peu déjà présent dans le jeu il y a les coplicots aussi il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été mis ah, je rêve il faut que je répare là faut que je répare euh... envie mon, mon maillet. Oh là là, donc je répare partout là. Pourquoi je plante pas elle Elle a planté. D'accord. Je n'aime vraiment pas que je change de... Hop, F... a eu de tempête pourtant ce coup-ci là pourquoi ils m'ont tout pété alors la paille aussi j'ai pas de bâton mais si j'en ai des bâtons je les ai posés ah ouais j'ai dû les poser. Ah bien oui, je les ai posés dans le.. Je n'ai pas dans le truc là. Mon stockage. Non. J'ai tout mis euh, pour qu'ils bossent. préparer ça et après j'irai main. il serait temps et l'heure bon et on va s'agrandir on s'agrandira le champ le prochain coup parce qu'il y en a besoin Il enfin, faut pas qu'ils rajoutent trop de choses d'un seul coup non plus, parce que hein, les gens ont eu énormément de mal à se faire à la mage euh, violente hein, qu'ils ont fait récemment. Oh. Trop d'ajouts d'un coup, ça peut tuer. Hein. C'est bête à dire, mais ça peut tuer un jeu. Hein. de voir Will West, est-ce que ça va donner du rouge où oh, j'ai rêvé non j'ai pas rêvé point rondin Je sais plus où est le Ce bois de chauffage. Les 148, hein. c'est parti pour les femmes. Ah, je suis empoisonnée, je voulais tester. Hein. Ah, ben merde, je suis empoisonnée, mais. Je crois que j'ai vendu tout le mine Oh, que j'ai vendu tout mon mille pertuis euh, bon, c'est pas grave espérons qu'il va pas mourir la paille non du faire faut que j'en remette hein, des bâtons ça va, je me désempoisonne assez rapidement quand même un hein, buvant ils ont des quêtes hein, mais je ne sais pas qui c'est alors je vais espionner mes villageois ici il y a un bébé normalement il y a un couple ici euh, ton mari doit faire le tour de garde je pense enfin Espérons que en... que tu es en couple, c'est ah, pour profiter des bâtons Ici. Non, il n'y a pas très longtemps que je les ai décollés ensemble, donc ils hein, vont pas s'accoupler tout de suite. Hein. Et ici, ça fait chambre à part. Jarobno et Albreda. Et ici, c'est Blizzard et Naoja. Ils ont des critiques, ils faisaient bien part. Alors, euh... il y a un truc qui me gêne ici. C'est pas ça. Bâton. je vais péter bon faudra qu'on fasse les quêtes d'unigos faudra qu'on aille parler à un machin et en quête secondaire euh... on n'a pas faudra qu'on fasse la quête d'halloween aussi parce que Et là, on attend d'avoir un héritier. Quête secondaire, on n'en a pas. Bon, bon, on va rester là. Il faudra que je fasse un autre champ aussi. On a des quêtes un petit peu partout. Vronika, Esnika, Gostovia. On verra ça la prochaine fois. Et dans l'inventaire, on a beaucoup de choses à vendre. Bon, en tout cas, merci pour être passé sur le live, hein, ceux qui sont passés, les heures précédentes. Euh, je vais peut-être le faire manger, euh, non. Bon. On va sauvegarder la partie. On va le sauvegarder ici. Voilà. Ok. Bon mais je vous laisse là, je vais aller manger. Merci à tous ceux qui sont basés sur le live. Euh, vous avez la chaîne YouTube, euh, vous avez le lien en bas. Vous pouvez retrouver tous les let's play, dont Medieval, avec euh, toutes les traductions des mages, etc. en temps et en heure, et, euh, et d'autres jeux, bien sûr. Voilà, merci à vous, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, c'est gratuit, et euh, ça vous permettra de savoir quand je suis en live. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et reposez-vous bien, travaillez bien, et à la prochaine, bye bye